Bon, ben voilà, on a un nouveau patron, le Qatar <rires> Eh oh, les eh, là, les filles, hein Sinon, grillage, hein <rires> Ah eux, c'est fini, là, les largesses, hein Terminé, hein Ça va tricoter de la Boca cet hiver, à ville hein Hein Non, rassurez-vous, il, il m'a dit, le patron, ça va être la charia light. Euh, light, sans calories, hein, Charia light. Hein, C'est-à-dire, il coupe la main du voleur, mais il lui redonne après. Tiens, tu voilà. recommences, ça hein. okay, va. Ah c'est mal, c'est très mal. Charia light. Hein. Oh, chez le Qatar, je suis pas sûr que j'ai très envie de me faire circoncire à mon âge. Hein. Oh. Ah, une petite frisée au lardon, après. Hein. Ah, bah, c'est de la viande, hein, c'est cher. Hein. Moi je suis pas trop fort. Trop... J'ai une copine, là. elle est partie là-bas, il n'y a pas longtemps, là, pour, un... pour un mariage gay. Hein Oui, beaucoup de mariages gays au Qatar. Sauf qu'à la sortie de l'église, ils ne balancent pas du riz, mais des pierres. Bah, chacun ses coutumes, hein. ses coutumes. Pour se faire belle, elle, est... elle a acheté une petite burqa chez HM. Ah, et c'est Moudjahidine. Ben c'est le nom du magasin, j'y peux rien. Bon, on a fait une connerie. Elle a pris une burqa Made in China. Elle a fait une deuxième connerie. Elle l'a lavée. Ah, bah, ben ça, c'est l'écueil majeur du vêtement chinois, c'est l'allergie à la flotte. Hein. Elle a passé à la machine. Elle a enfilé encore humide. Ça a séché au soleil. La maille s'est rétractée. Elle s'est retrouvée en pleine mosquée, le barbu à l'air, avec une kippa sur la tête. <rires> Jésus-Marie Joseph.